Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé complet du chapitre 338 de Black Clover. On commence par Yoda. l'empereur magie de ton pays, on pourrait dire que c'est quelque chose comme ça. Asta, c'est la même chose que l'empereur magie. Peut-être que c'est parce que je ne peux pas sentir la puissance magique, mais tu ne sembles pas si fort que ça. Je ne peux pas le nier. Je ne suis pas très fort. Ah, tu n'es pas si fort. Tu peux m'appeler Iriou. Et l'autre femme, fais attention à ce que tu dis. N'ose plus parler de cette façon aussi irrespectueux au Seigneur Irioua étranger. Je suis désolé, c'est bon, tout va bien, Ishika. Donc l'autre femme s'appelle Ishika. Je suis sûr que tu es choqué de te réveiller dans un pays étranger. Allons faire un peu de tourisme pour te reposer l'esprit. Ok On peut voir la ville où Yami a grandi. Que pense-t-il de tout ça Une ville d'Inokuni. Je n'ai jamais vu ce genre de choses dans le royaume de Clover, dit Asta. Allez, venez tous, contempler la mag magnifique danse des oiseaux de fées et d'eau. Ici à Inokuni, tout le monde utilise tout le monde utilise des parchemins pour faire de la sorcellerie. C'est ce que tu appelles magie et pouvoir. Magique, nous l'appelons sorcellerie et pouvoir de sorcier. Et à qui voit des patates nomo. Des patates nomo, qu'est-ce que c'est que la spécialité du village des H fait ici de si follement nostalgique. Il est inquiet de la tenir, je me sens en sécurité. Et on peut voir un garçon avec sa mère. Grand sœur, achetons. Son, non, ça sert plutôt. grand sœur, achetons celui-là. Hein? Je pense qu'on va s'en tenir au Pata Nomo et à qui se remémore de son passé avec celle Lily et Yuno quand il était enfant. Et d'un coup, il se souvient du moment où celle Lily a été transformée en une sorte d'ange par Luxis. Tandis que Hiroda invite les dessert à venir jeter un coup d'œil. Et on peut voir des bandits qui apparaissent. Mouhahaha voilà les crapules. Si vous ne voulez pas mourir, apportez-nous tous vos objets de valeur et votre nourriture. Qu'est-ce que tu es, mmh, Iroda? Il n'y a pas de quoi s'alarmer, n'est-ce pas? Encore Iroda, comme je suis sûr que vous les sentez tous, je, je n'ai aucun pouvoir de sorcellerie. C'est comme si As Iroda c'était un sort d'astas. Il descend beaucoup à Asta. C'est comme si c'est le père d'Asta, je peux dire. Ça, c'est ma théorie quand même. Et d'un coup, Ishika qui apparaît. Et donc, je laisse ça entre tes mains, Ishika. Comme vous le désirez. Vous nous donnez vraiment cette fille qui est pathétique, mec. Et eh bien, d'accord. Pourquoi ne, ne pas venir nous tenir compagnie Ne me touche pas, bande de chrétiens. Ishika qui prépare sa technique. D'un coup un aura noir comme la technique de Yami, mais elle fait une sorte de clone qui attaque tous les ennemis. Et d'un coup elle met KO tous ses adversaires en un seul coup. Quelle puissance Et Hiroda qui dit Ishika est la petite sœur de Yami. Si tu veux devenir plus fort, va te faire entraîner par eux, les 7 Hirozen. Seigneur Iroda a beau te protéger, la petite sœur de Yami, je, te, je déteste vraiment les hommes comme toi, du capitaine Yami. Et c'est la fin de ce chapitre J'ai vraiment kiffé ce chapitre. Et on peut voir les nouvelles. La sœur de Yami. Je préféré que Iroda soit le, le frère de Yami plutôt. Mais bon, on a quand même vu la sœur de Yamé qui utilise la même technique que lui, l'ombre. Donc le chapitre a été meilleur. Mais ma théorie quand même est que Hiroda peut être le père d'Asta. Parce qu'on a vu la mère d'Asta avec le mana, mais son père. je pense que le problème d'Asta vient de son père aussi. Je pense que le père d'Asta n'a pas de pouvoir magique. Et selon ma théorie, c'est peut-être Hiroda. C'est vrai, j'avais fait un tour sur la nouvelle puissance de Asta. Nous allons en parler prochainement. Tchuss!